Cette fois-ci, on part d'objets géométriques différents. On a un point, un segment BC, un triangle DEF, un rectangle GHIJ. Le triangle et le rectangle n'ont pas de propriétés particulières, donc vous pouvez tracer le triangle que vous voulez, le rectangle que vous voulez. Euh, attention aussi, on a l'impression qu'on va y arriver très facilement, mais justement, il faut faire bien attention de faire euh, comme c'est demandé, euh, commencer par construire le symétrique de chacun des points A, B, C, D jusque I euh, bien précisément. Donc je regarde où le point va se, le, se retrouver son symétrique et puis je place mon équerre ou ce qui me sert d'équerre sur la droite axe de symétrie, un côté qui et sur la droite et l'autre côté qui passe par le point A. J'essaye d'être le plus précis possible. Et puis donc je trace la perpendiculaire euh, à la droite passant par le point A. Je trace cette perpendiculaire, j'enlève mon équerre, je marque l'angle la, droit et avec la règle je vais mesurer la distance qu'il y a entre A et l'axe de symétrie. Je mesure donc ici ça fait euh, 2 cm. OK. Et ben je vais reporter cette longueur de l'autre côté. Si ça arrive dans le texte, c'est pas grave. Enfin si ça vous dérange évidemment, vous refaites euh, votre figure, mais en fait moi ça ne me gêne pas. Il suffit, je, je marque euh, que je dois arriver à cet endroit-là et que donc à cet endroit-là il y a le point A', A qui est presque A mais pas tout à fait A. Bon là sur la vidéo évidemment en plus je me trompe j'écris B' en fait c'est donc A' parce que le point B' et eh ben il va être ici donc le segment BC pareil n'y allez pas trop vite je cherche l'image de C je cherche l'image de B et ensuite, seulement, je vais trouver le symétrique, l'image du segment BC. On dit image ou symétrique, c'est pareil. Donc, je place mon équerre, ou ce qui me, me sert d'équerre, un côté de l'angle droit sur la droite, l'autre côté qui passe par B, je trace la perpendiculaire à l'axe de symétrie qui passe par B, j'enlève mon équerre, je marque l'angle droit. Avec ma règle, je mesure la distance du point B jusqu'à jusqu la droite axe de symétrie et je reporte cette même longueur. Donc ici, c'était euh, 3,1 à peu près. Je reporte cette longueur de l'autre côté et j'arrive donc au point B'. Et là encore, sur la vidéo, je me trompe. Euh, je vais m'en rendre compte quand même. Ok, donc je remets le point B'. Vous voyez B avec un petit machin en haut, là. C'est presque B, pas tout à fait B. Et maintenant, je vais chercher le symétrique du point C. Je place donc mon équerre, un côté de l'angle droit sur la droite, l'autre côté qui passe par le point C. Je peux donc tracer. La perpendiculaire à la droite passant par le point C. J'enlève mon équerre, je marque l'angle droit. Je mesure la distance depuis le point C jusqu'à la droite, le plus droit possible. Donc en perpendiculaire, là c'est 1,3 un peu plus. Et bien de l'autre côté, je reporte 1,3 un peu plus et j'arrive au point C'. Du coup, mon segment BC, il a pour image, il a pour symétrique, le segment B'C'. BC était mis en pointillé, euh, B'C', je vais le mettre en pointillé, Là, euh, voilà, ça dépend des consignes qui vous sont données. Et puis, donc je vais faire la même chose pour les autres figures. Ne pas croire que je vais pouvoir faire directement le triangle ou le rectangle. Non, faire le symétrique de chaque point. Donc là, maintenant, ça va aller un peu plus vite sur la vidéo. Mais vous, prenez le temps de le faire. Attention pour les gauchers. Moi, je prends mon équerre de la main gauche. Et euh, je trace avec ma main droite. Mais les gauchers, n'hésitez pas à prendre votre équerre de la main droite pour pouvoir tracer de la main gauche. Il faut que vous inversiez tout, sinon c'est beaucoup plus compliqué pour vous, forcément. Et donc là, sur la vidéo, on voit à chaque fois, je trace l'angle droit, je mesure la longueur d'un côté, je la reporte de l'autre, j'obtiens le point symétrique en mettant le point prime, et... Donc dans un triangle, je dois faire le symétrique de trois points. Une fois que j'ai fait le symétrique des trois points, des trois sommets, je peux tracer mon triangle DEF qui devient D'E'F'. Même chose pour le rectangle GHIJ. Je fais le symétrique de chacun des points symétrique de i i' prime, symétrique de h h' prime, symétrique de j J' prime, symétrique de G, G prime. Et si je l'ai bien fait, mon rectangle GHIJ va devenir un beau rectangle G prime, H prime I prime J prime. Ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait le cas ici, donc j'ai dû me tromper quelque part. Mais ce n'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir essayé de faire le mieux possible